Asseba à Asseba comme fait Nawet Debates, la troisième session. Bienvenue à Nawet Debates numéro 3. On est ravi de vous accueillir à Nawet pour une nouvelle session. 57 000, c'est le nombre de migrants subsahariens en Tunisie selon les Nations Unies. Ils sont ivoiriens, camerounais, guinéens, béninois et de plusieurs autres pays. Ils font partie de nos vies, mais pourtant leur condition est tellement invisibilisée. Pourtant, on partage le même espace ensemble. On en parle souvent en chiffres et en bref, mais chacun a une histoire, un récit unique qui pourrait mériter des journées de débat. Nawet consacre son quatrième numéro hors série de son magazine à la question des, de la condition des subsahariens en Tunisie. On l'a intitulé « Migrants subsahariens en Tunisie transit ou terminus ». D'ailleurs, il est disponible ici. Vous pouvez vous le procurer en avant-première. Nous avons choisi d'ouvrir justement ce débat éponyme. On a choisi le même intitulé. Euh, pour vous, spectateurs, et pour nos invités aujourd'hui que je suis très ravi d'accueillir. Euh, je commence tout d'abord par Wafed Awedi, bienvenue, coordinatrice de projet au Fonds des Nations Unies pour la Population, experte en accès euh, aux droits et à la santé. Au droit à la santé. Ehri, bienvenue, euh, directrice Terre d'asile Tunisie, structure d'aide et d'assistance aux migrants subsahariens, et euh, Mahmoud Kaba, bienvenue également, chargé de projet régional migration à Euromède droit, suivi de, de la situation économique et sociale de la communauté subsaharienne en, en Tunisie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation tout d'abord. Euh, on pourrait juste commencer par, par le commencement, on parle d'une communauté subsaharienne en Tunisie, mais, mais quelle est sa jeunesse, comment elle, elle, a, été, elle a été créée euh, on pourrait penser que, euh, que justement le rapport de la Tunisie vis-à-vis -vis de l'Afrique subsaharienne est un peu ambigu, donc j'aimerais commencer avec vous si on peut avoir une petite rétrospective de la création de, de, de cette communauté, je commence par, par vous euh, Mahmoud il faut juste penser à l'ouvrir, voilà, l'activer non, ça marche pas Bonsoir tout le monde. Merci euh, pour euh, la question. Euh, on pourrait déjà commencer à remonter euh, durant les années 70, quand la Tunisie a commencé, euh, on va dire, sa première coopération avec certains pays euh, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Euh, à l'époque, euh, c'était plus un cadre de coopération avec euh, des pays, euh, on va dire musulmans, musulmans, euh, et donc, de, de jeunes personnes venaient poursuivre des études ici en Tunisie. Euh, moi, je suis natif de Tripoli. Euh, mon père euh, a fait ses études en Tunisie dans les années 70. Et donc, euh, de 70 à 80, il y a eu cette première vague. Dans les années 90, la Tunisie a voulu se positionner comme euh, un pays dans la région, au, un pôle universitaire dans la région. Et donc. Euh, euh, la coopération s'est multipliée avec euh, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est ainsi qu'on a commencé à avoir euh, les premiers étudiants qui venaient ici en Tunisie pour suivre leurs études. Et donc, jusque-là, on avait principalement une migration euh, d'étudiants. Ensuite, il y a eu euh, 2004, la Coupe d'Afrique, si je me rappelle bien. Euh, en 2003, il y a eu l'installation de la BAD aussi. Et donc, à partir de là, euh, une population travailleuse est de plus en plus visible, donc les fonctionnaires de la BAT qui étaient des travailleurs, qui étaient considérés comme euh, une population assez euh, riche, mais ils étaient aussi avec leur personnel qui, qui est installé ici, ensuite euh, la Coupe d'Afrique euh, des Nations en 2004, il y a certaines personnes, des supporters qui sont restants en Tunisie, ainsi de suite, Jusqu'en 2011, vous savez ce qui s'est passé. Justement, en 2011, où, où justement, il y a eu plusieurs changements, où la Tunisie, qui n'était pas réputée pour avoir une, un discours assez exacerbé au niveau de la question migratoire, s'est retrouvée au centre du jeu avec la crise libyenne, avec ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Je m'adresse à, à justement la directrice de, de Terre d'asile qui, qui suit et qui assiste justement ces migrants-là. Quel changement a eu lieu finalement dans la sociologie de cette communauté après 2011 Qu'est-ce qu'il y a eu de, de, de nouveau Est-ce que justement cette population de travailleurs a, a augmenté, a juste augmenté Ou juste de nouvelles personnes sont arrivées avec de nouvelles, de nouvelles attentes Qu'est-ce qui a changé finalement ben Déjà comme l'a dit Mahmoud, avec l'installation de la BAD et la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu quand même un nombre 1000 mille familles ivoiriennes qui se sont installés en, euh, en Tunisie, qui dit 1000 euh, familles, euh, c'est beaucoup plus que 1000 personnes qui arrivent en Tunisie avec leur personnel, etc. Après la, la sortie de la BAD, beaucoup de familles, notamment les, euh, le personnel qui a accompagné ces familles-là, ont décidé de rester. Euh, la crise de 2011 euh, a vu euh, arriver en Tunisie de nouveaux profils donc notamment beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés qui ont quitté la Libye. Donc il y avait des personnes qui ont quitté la Libye, qui ont transité par la Tunisie et ont été rapatriées euh, dans leur pays d'origine, mais il y en a beaucoup qui sont restés, qui ont, préféré, euh, qui ont choisi la Tunisie comme euh, terre d'accueil. Donc euh, c'est de nouveaux profils, c'est de nouvelles nationalités. Euh, on était plus sur des, des, des personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest, depuis un moment, depuis 2011 et, et là on le voit encore plus en, un nombre en augmentation des personnes qui arrivent qui sont originaires de l'Afrique de, de l'Est et anglophones une population anglophone après il y a de nouvelles nationalités aussi euh, des, de nouvelles tendances de nationalités qui sont en augmentation notamment des... Euh, il y a eu aussi des de nouvelles communautés qui se sont installées et organisées en Tunisie euh, avec la crise en Côte d'Ivoire, c'était principalement euh, une, une grande présence d'une communauté ivoirienne. Mais là, il y a, nouvelles, il y a de nouvelles communautés qui s'installent, qui s'organisent en associations communautaires et qui... Euh, la Tunisie, Donc on peut parler d'une oui. certaine structuration Exactement, de la oui. de la communauté subsaharienne en, en, en Tunisie. À Je m'adresse à, à, à Oefe par rapport à justement à la démographie un peu de cette de de cette, de cette, de cette communauté, euh, la part des jeunes, la part des femmes, parce que ce sont des profils différents comme comme l'a souligné comme l'a Justement c'est entre un pôle universitaire et entre des, des, une population de, de travailleurs et des personnes qui qui, qui justement sont là pour, pour un projet migratoire, comment ça s'est structuré finalement euh, euh, au niveau démographique En fait, comme disaient les, les amis et les collègues, les invités aujourd'hui, c'est... La communauté elle est assez jeune par rapport aux autres communautés migrantes qui sont installées en Tunisie, notamment euh, d'origine euh, arabe et la, la syrienne ou euh, euh, d'origine libyenne. Mais euh, on voit de plus en plus l'installation en famille. donc On voit la jeunesse d'une nouvelle génération, euh, de, de la première génération ou la deuxième génération de, de personnes euh, ou d'enfants naissant de familles subsahariennes d'origine subsaharienne. Euh, comme on dit, euh, comme on dit la, ça reste toujours une population assez jeune et une population qualifiée en bonne santé euh, une population qui est active qui est en Tunisie euh, pour, principalement pour deux motifs euh, principaux, c'est ce l'éducation ou pour des raisons économiques et c'est ce qui fait que ça limite le, le profil de, euh, de, ce, de cette communauté ou de ces communautés parce que euh, bien qu'on les qualifie de, de communauté d'origine subsaharienne, elle est assez hétérogène, surtout d'un point de vue euh, culturel, linguistique ou euh, même au niveau de l'installation et même au profit euh, démographique. Par exemple, quand on parle de femmes, on dit que la majorité elle est d'origine ivoirienne vu que il euh, euh, y a plusieurs femmes qui, sont, qui transitent ici en Tunisie ou qui s'installent ici en Tunisie pour euh, rentrer dans le secteur de travail informel et surtout le travail euh, dans, dans les ménages privés. Euh, on parle aussi que euh, l'installation depuis une dizaine d'années, euh, surtout au niveau du Sud, de communautés et de groupes de personnes qui viennent euh, de, de la Libye, de l'installation en famille, on voit une, une nouvelle génération qui est en train de, de se créer, plutôt de s'ancrer. On passe d'un modèle juste d'individus qui, qui, qui viennent en Tunisie à un, à un modèle plus ou moins de, de, de, de famille, mais dont le, le profil il est assez hétérogène. D'accord. Donc euh, c'est une structuration à différentes échelles, euh, finalement. Donc la révolution est là. La communauté s'est un peu créée d'une certaine manière, différentes nationalités, différentes euh, aspirations. Parlons justement de, de son intégration en société. On va commencer avec le niveau sociétal, justement, et pas au niveau étatique-gouvernemental. Comment, justement, ces, ces populations se sont intégrées à la société, puisqu'ils occupent des travaux, ils travaillent, ils, euh, ils vivent avec les, les Tunisiens bah, dans, dans les rues, dans les villes. Donc, comment, comment vous, vous jugez ça, notamment Puisqu'on a entendu parler plusieurs fois d'actes de racisme, notamment en, en, en 2015, est-ce que est, finalement c'est un phénomène généralisé ou c'est plutôt anecdotique par rapport aux rapports entre, entre guillemets, les locaux et les, et les, et les migrants Je commence par vous aussi. Euh, bah, nous, on a fait une étude euh, en 2020 euh, sur l'intégration des étudiants subsahariens en Tunisie. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est que euh, les étudiants se sentent bien intégrés en Tunisie, mais dans leur communauté. C'est-à-dire que dans la ils, ils vivent très souvent, d'ailleurs en communauté, on le voit. Euh, ils, se sont, ils se sentent bien. Euh, ils ont le repère. Euh, euh, ils, ils vivent très bien en communauté, sachant qu'il y a plusieurs, euh, comme l'a dit ma collègue, il y a plusieurs euh, nationalités mais ils ne se sentent pas intégrés euh, dans la communauté d'accueil en Tunisie, ne se sentent pas euh, très bien intégrés. Après, il euh, y a des exceptions, bien sûr, il y a des enfants qui sont scolarisés, très peu, mais il y en a quand même des enfants qui sont là, notamment les enfants qui sont nés en Tunisie, qui, qui ont commencé leur parcours avec les enfants tunisiens. Euh, je suis tout à fait d'accord que... Euh, qu'il y a beaucoup on a été témoin de beaucoup d'actes de racisme euh, racisme de la part institutionnelle, racisme euh, euh, de la part de, de, fin de euh, dans la rue dans, le, dans, les, dans, dans, les, société, dans la société d'une manière générale et c'est ce qui fait que euh, ces personnes n'arrivent pas à s'intégrer euh, facilement en Tunisie, qui vivent beaucoup plus euh, en communauté. Bien sûr, il y a des exceptions. Euh, Mahmoud, je pense que c'est un oui, voilà, Mahmoud, merveilleux exemple <rire> d'intégration. Mais plutôt, j'allais voilà. justement lui demander, est-ce que vous partagez le même constat Est-ce que finalement, le fait de, de travailler, de bas, même si finalement la scolarisation c'est pas assez avancée, est-ce que ça ne suffit pas finalement d'avoir des rapports euh, euh, plus développés entre eux, les migrants et, euh, et les, les Tunisiens finalement, parce que justement le constat dressé c'est plus une vie communautaire qui est extrêmement développée, même si multi, euh, même si les nationalités se mélangent, mais, mais là où ça coince, c'est plus plutôt au niveau de, en société par rapport aux, aux Tunisiens euh, eux-mêmes. Est-ce que vous partagez le même constat ou vous, le, vous plutôt le qualifiez autrement Disons qu'au début des années 2000, euh, la population euh, migrante subsaharienne était invisible et donc les premières études qui ont été faites par euh, par exemple Hassan Boubakri, euh, il en parlait dans ses études en, en essayant de faire un mapping de, de, des espaces géographiques à Tunis où étaient les personnes migrantes mais qui étaient principalement invisibilisées mais au niveau de l'urbanisation c'est les personnes qui se retrouvaient dans les mêmes endroits avec ce qui s'est passé en Libye. Et donc, il a commencé à avoir euh, une population importante venant d'Afrique subsaharienne. Et c'était, on va dire, assez nouveau en Tunisie. Et donc, à ce moment, le, la relation avec euh, euh, les, la population tunisienne était plus de la curiosité. Alors, une nouvelle population vient, commence à venir, donc euh, c'est plutôt de l'accueil, tout de suite, en fait. Plus le temps passe plus euh, il y avait de personnes euh, migrantes d'Afrique subsaharienne et plus euh, les problèmes commençaient à, à, à être visibles et ce qu'il faut savoir c'est que euh, beaucoup de personnes qui sont ici sont dans des emplois malheureusement qui sont souvent précaires et donc vont se retrouver euh, dans des quartiers qui sont aussi sensibles à Tunis et à partir de là il euh, y a des tensions qui se créent euh, soit pourquoi, par exemple, cette personne travaille et moi, le Tunisien, euh, je ne travaille pas. Et donc, bah, des tensions se créent à ce niveau. Et après, l'intégration euh, entre les personnes d'Afrique subsaharienne, euh, bah, je pense que ça, c'est très normal. Dès qu'on est à l'étranger, très souvent, on se rapproche euh, des personnes à qui on ressemble tout de suite. D'accord. Et, et je voulais juste compléter avec vous, juste pour vous demander... Quel, euh, parce qu'on a vu qu'il y avait une loi qui a été votée en, en 2018 après quelques actes racistes euh, qui ont lieu justement en société, notamment celui de 2015, et des cas de traite euh, qui ont été jugés par, par la justice. Donc euh, on a senti que le gouvernement finalement prenait vraiment, le, le, le, le, le, le, voilà, prenait vraiment un peu conscience de, de la situation. Quel impact a eu finalement cette, cette loi Est-ce que ça a vraiment... Avancer ou, à, ou améliorer les rapports entre les subsahariens et la population Bon, c'est pas pour moi, c'est pas que le gouvernement tenait à cœur forcément euh, à ça. C'est qu'il y avait aussi des enjeux économiques. C'est que la Tunisie voyait le nombre d'étudiants regresser. Et donc, euh, des, des, des associations faisaient du plaidoyer depuis. Il y a eu un incident où trois euh, Congolais congolaises ont été agressées au centre-ville donc ça a accéléré euh, l'adoption de, de cette loi euh, mais voilà il y avait des enjeux vraiment au niveau de l'image et au niveau de, du nombre en baisse des étudiants est-ce que ça a eu un impact combien de personnes ont été jugées pour euh, discrimination raciale mmh, je sais pas <rire> on sait tous <rire> -ce mais ce qui est sûr ouais. au niveau au niveau du, du, du de la lutte des organisations de la société civile c'est un grand pas il vaut mieux avoir un cadre légal que ne pas avoir finalement. Euh, euh, je peux passer à WeFe euh, par rapport à justement on parlait d'une communauté qui s'est structurée, qui qui s'est engagée dans le dans le dans le marché du travail avec une dominance de la communauté ivoirienne justement qui est une population féminine assez, assez importante, qui a occupé des métiers, ce qu'on appelle du care, entre guillemets. Euh, comment, comment justement leur périple, comment il s'est passé, comment ils se sont justement, justement intégrés, et, et, et quel est leur état aujourd'hui comment, comment ils arrivent à, à, à occuper justement cet espace des métiers justement précaires que, que, que décrit Mahmoud oui, euh, ce qu'on qualifie des, des, des métiers précaires aujourd'hui, c'est les métiers d'assistance et euh, surtout à domicile et des métiers sont et, et dans, dans une situation précaire parce que c'est un travail informel, c'est un travail qui, qui est assez dur et des heures euh, qui, qui frôlent et parfois ça frôle pas, c'est même les, des, un travail qui rentre dans le descriptif même de la traite euh, mais à la fois ce euh, c'est pas assez rentable comme euh, euh, la, le, le, le volume de travail euh, le veut ou le souhaite. Pour tout ce qui est la situation malgré toutes ces lois, malgré la, so la loi euh, contre les violences faites aux femmes, euh, la loi contre la traite euh, humaine, on voit toujours et on voit de plus en plus ce phénomène surtout dans le travail domestique informel et dans les, les ménages privés on le voit comme si, euh, euh, se qualifier d'un peu d'un vice de la société tunisienne et euh, d'une certaine catégorie qui justifie en quelque sorte euh, ce type de ce type de comportement ou euh, de faire recours à, à ces circuits de, de traite et à ces circuits de euh, euh, criminels plus ou moins hein, pour euh, pour avoir recours à, à, à l'aide et l'assistance domestique et pour dire que euh, pour justifier des comportements même racistes et normaliser les formes racistes dire que cette charge de travail ne peut être faite que par une femme évoirienne une femme tunisienne ne peut pas donner une qualité pareille de travail je peux faire confiance elle ne sort pas, elle ne connaît pas la langue et donc quand on parle de questions d'intégration je ne pense pas qu'on peut parler de l'intégration des femmes surtout euh, qui, qui, sont dans, qui sont actives euh, parce que cette activité ne permet pas vraiment de consolider ou de d'améliorer la situation socio-économique. C'est-à-dire que ces femmes-là, la majorité, n'ont pas accès à des carnets de soins, n'ont pas accès à des jours de repos, le minimum de droits que tout travailleur se veut ou se réclame, on ne peut pas en parler. Du coup, la question d'intégration, plutôt on est, comme disait Mahmoud, on voit de plus en plus, on est habitué, par rapport aux années 2000, la société tunisienne voit de plus en plus la communauté migrante, mais ça ne veut pas dire qu'elle accepte ou qu'elle qu qu est bien intégrée. Et surtout que cette intégration, euh, plutôt je vois de, surtout après la COVID, je vois plutôt de, des actes plus euh, expressifs en termes de violence. Et on voit de, euh, des, des forums qui deviennent plus violentes et, et comme si la, la crise économique dont passe la Tunisie actuellement peut être euh, euh, mise sur les, les, les, les épaules de, de cette communauté migrante. Et on le voyait, moi hier, je, je dis ça à titre d'exemple, moi hier j'étais dans un colloque et là il y avait un, un cadre d'un ministère qui disait euh, « mais on sait qu'ils qu prennent le, qu qu prenne le travail ici en Tunisie ». Et je ne comprenais pas comment, comment l'analogie la, a été faite entre le cadre d'un ministère qui est en charge des affaires, surtout de cette population, <rire> et en même temps dire que sans, sans aucune évidence, sans un fondement, dire voilà, mais ça, ça ce n'est pas mal fondé, ça, c'est pas. Euh, on le voit, on le voit dans la rue et tout ça. Donc, la question d'intégration, je pense que c'est un, une fausse euh, déclaration, euh, et surtout pour les femmes. Parce qu'on sait que les violences dont subissent les femmes migrantes et dont subissent la communauté subsaharienne ici, elles sont doubles, elles sont triples pour les, les, les femmes, pour leur statut de femme, pour l'imaginaire euh, euh, tunisien de la sexualité, la sexualisation de, de, euh, du corps des femmes et aussi dans l'existence de ce corps féminin, ce corps de femmes subsahariennes migrantes dans l'espace public tunisien, euh, et comme si on se permet, que ça, fait, ça fait partie d'un héritage commun qu'on peut se permettre. Donc, au-delà de l'économie, il y a le volet euh, culturel. culturel, culturel ouais, euh, va juste pour rebondir justement sur ce qu'elle disait, vous, vous qui portez assistance aux, aux migrants subsahariens en Tunisie, justement, vous avez constaté cette cette augmentation de la violence qui est, comme, comme fait l'a souligné, de plus en plus décomplexée et oui. de plus en plus euh, assumée. Et, et y a-t-il des... Puisque vous êtes sur plusieurs régions également, est-ce qu'il y a des différences régionales à ce, à ce niveau Tout à fait. Depuis, depuis la crise économique, euh, notamment le Covid, comme l'a dit Mahmoud, ces dernières années, la population euh, migrante, principalement subsaharienne, est devenue beaucoup plus visible beaucoup plus visible, moi, je dirais, parce que euh, pendant le Covid, il y a quand même eu une, une vague de solidarité. Euh, et notamment, euh, faut, je le souligne un peu, mais euh, le, les, les institutions aussi publiques ont été quand même, à, à un certain moment, pendant le Covid, solidaires aussi avec la communauté migrante. Ça a un peu euh, déconstruit cette crainte d'être visible. Moi, j'ai géré le, le, le sous-bureau de Sfax en 2018 et j'ai reçu des personnes qui vivaient sur Sfax depuis cinq ans qui ne connaissaient pas le centre-ville de Sfax. Aujourd'hui, on, on voit une grande présence de populations migrantes dans le centre-ville de Sfax. Euh, la, la, la, la crise économique a aussi... Euh, fait euh, ressortir euh, une agressivité qui était peut-être cachée, camouflée euh, de la société tunisienne. On a un discours de haine qui est alarmant aujourd'hui, je le dis, euh, en grande montée, notamment euh, un discours médiatique, euh, un discours institutionnel. Donc on a aujourd'hui des acteurs, euh, des décideurs politiques qui, euh, dans des plateaux euh, télé, euh, appellent à, à, à de la violence, à, ont des discours euh, discriminatoires, des discours de haine, et notamment... Euh, avec cette, euh, cet argumentaire que les, les, les, les étrangers en Tunisie, principalement les subsahariens, sont en train de, euh, de contribuer au chômage des Tunisiens. Euh, malheureusement, euh, la loi euh, 50 de lutte contre euh, les, les discriminations raciales euh, n'a pas amélioré les choses. Et je pense que cette loi a été adoptée par la Tunisie, peut-être pour des raisons économiques, comme l'a dit Mahmoud, parce que qu'entre 2014 et 2018, on a vu le, le nombre d'étudiants subsahariens euh, diminuer de moitié en Tunisie. Et quand on demande les raisons, c'est principalement à cause des, euh, de la discrimination, notamment dans les procédures administratives, Justement. dans les, toutes les démarches très compliqué de régularisation, d'obtention de cartes séjour, etc. Je, viens, je vois ici le président de l'AESAT qui pourra peut-être après témoigner de ça. Euh, il y a aussi... Euh, donc, euh, euh, donc, la loi, d'abord, euh, n'est pas appliquée comme il faut. Euh, c'est aussi, certes, on a un cadre légal, c'est mieux que rien. mais Il y a beaucoup de lacunes aussi au niveau de cette loi. Euh, qui devrait peut-être euh, faire l'objet d'un autre débat à euh, notre jour. Mais cette loi a été aussi adoptée pour que la Tunisie euh, formalise ses engagements internationaux, notamment les conventions qu'elle a ratifiées. Euh, Donc c'est un enjeu d'image. C'est un, peu un peu en plus, enjeu d'image, c'est aussi l'une des recommandations de l'examen périodique de 2017 aussi pour euh, adopter une loi donc un discours de haine qui est, qui commence à être vraiment alarmant un accès aux droits euh, fondamentaux qui commence à être euh, qui commence à, à connaître de grandes barrières aussi euh, parlons justement de, de, de du péché originel de tout ça qui est la précarité précarité, justement, vous parliez dans une interview à Naouet que vous pouvez tous regarder de, de, de justement de, de la question du travail pour les migrants subsahariens en Tunisie. Vous disiez que la Tunisie délivre 200 certificats de travail légal par année euh, sur 5000 pour, pour les étrangers de toute, toute nationalité confondue, or que le, le, le, le contingent de travailleurs subsahariens très est très très très, très largement euh, supérieur. Comment vous expliquez ça Est-ce que c'est une volonté euh, euh, voilà, c'est une volonté de, de, du gouvernement justement de, de laisser ce statu quo et d'appuyer de, et de, et un peu sur, sur, ce, sur cette précarité ou c'est de la négligence Comment vous expliquez ça Je suis preneur d'un début de réponse, si ça existe. <rire> euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, d'après l'Institut national de la statistique, euh, il y aurait 59 000 personnes étrangères. Euh, C'est biaisé, c est, c est, c est, cette étude, ça a été fait pendant Covid, mais quand même, ça nous permet d'avoir une première estimation du nombre d'étrangers. Et dans ce chiffre, euh, 30, un peu plus de 30% sont les personnes d'Afrique subsaharienne, soit 21 000 personnes. Et pour pouvoir travailler en Tunisie légalement, il faudrait faire une demande au bureau de la main d'œuvre étrangère qui vous délivre euh, une autorisation de travail. Et dans ces autorisations qui sont fournies, il y aurait 5 000 à peu près qui sont délivrés chaque année. Et dans ces 5 000, 2 c'est le, le chiffre des, des personnes d'Afrique subsaharienne, soit 200 personnes, sur un nombre de 21 000 personnes qui sont ici, dont la plupart travaillent. Donc, et, et ceci s'accompagne aussi comme, comme l'a souligné Géva, par des difficultés administratives d'obtention de, de cartes de séjour pour les étudiants, pour les travailleurs pour les femmes, toutes catégories toutes catégories confondues euh, justement c est, c est, bon, pour l'intitulé du débat est-ce que est un, la Tunisie est devenue un, un espace de transit ou un terminus euh, migratoire, est-ce que justement la question du, du, du séjour est peut-être le, le début de réponse est que la Tunisie, finalement, euh, aspire à transformer la Tunisie en un, en un espace dans lequel les subsahariens peuvent, peuvent travailler, mais, mais peut-être exploités d'une certaine manière. Donc, Comment vous voyez ça Moi, je suis travailleur en Tunisie. Et je vous dis que si je voudrais être amené à partir de la Tunisie, c'est pour des raisons d'envie de professionnels mais pas pour ces raisons administratives. Et justement, en tant que travailleur étranger, je fais face à tout ça mm. et je me pose aujourd'hui des questions de pouvoir... Est-ce que je pars ou pas mm. et, et donc, migration de transit euh, ou terminus, c'est qu'il y a aujourd'hui une visibilité importante sur ceux qui font la traversée. Pour moi, ça ne représente pas la réalité. Il, il est vrai qu'il y a un nombre important de personnes qui, font, qui sont là pour pouvoir partir. Mais il y a aussi beaucoup qui viennent pour s'installer. On n'en voit pas, on n'en parle pas. Et migration de transit encore, c'est politique finalement. Parce qu'on euh, on est dans, dans des espaces d'aventure. Je viendrai bien en Tunisie et si je ne me sens pas bien, ben, je pars dans un autre pays. Mais à partir de ce moment... On me mettrait dans cette case de migration de transit pour finalement justifier toutes ces politiques d'externalisation sécuritaire qui seraient de bloquer les personnes, réduire euh, euh, la délivrance des visas et tout un tas de choses. Okay, donc pour vous, en gros, l'État s'aligne un peu sur les politiques internationales de euh, l'Union européenne qui aimerait justement garder ces populations euh, dans une privation de, de, de, de, de, de mouvement finalement elle trouve son compte là. Attends, ouais. elle trouve son compte. Euh, je, je passe à Cheva justement euh, par rapport à cette question de, de, la, de la précarité. Quel impact ça a au niveau de, de, de l'assistance euh, finalement Est-ce que euh, quels sont les types de, de, de, de demandes que vous recevez euh, chaque jour euh, de des migrants qui sont finalement comme Mahmoud comme, comme la souligné, c'est des, des cas uniques euh, pour chaque. Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit, Mah qu dit Mahmoud. Euh, la Tunisie ne veut pas se positionner comme port sûr de débarquement ou comme pays sûr. Du coup, euh, c'est une position politique de la Tunisie de ne pas adopter certaines lois, de ne pas faciliter certaines choses. Euh, en, personne ne peut le nier. Euh, Aujourd'hui, la, la communauté, euh, les migrants, d'une manière générale, qu'ils soient subsahariens ou pas, contribue énormément à l'économie tunisienne. Et ça, on ne veut pas le dire. Euh, certaines, certaines structures ne seraient en arrêt de travail s'il n'y avait pas la main-d'œuvre subsaharienne qui euh, travaillait et qui est aujourd'hui en train de, de, de, de contribuer d'une manière extraordinaire au développement de la Tunisie. Mais ça, on ne le dit pas, bien sûr. Euh, sur euh, ben, la précarité euh, légale, je vais dire, donc qui est en rapport avec euh, l'irrégularité ou la régularité de séjour, euh, ben, euh, présente le, le, le, la première barrière à l'accès aux droits fondamentaux des personnes qui vivent en Tunisie. Euh, et, au, et un accès aux services euh, fondamentaux, notamment l'éducation, un logement décent, euh, droit à la mobilité en Tunisie d'une manière, manière sécurisée, euh, accès aux soins. Bah, tout ça dépend, dépend de, du statut de la personne et de sa situation euh, administrative. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de plaidoyers qui se fait de la part de la société civile, bien sûr, parce que l'État est complètement démissionnaire par, quant à la prise en charge de, de la population étrangère en situation de vulnérabilité en Tunisie. Mais il y a quand même beaucoup d'autres barrières. Euh, Aujourd'hui, euh, on a eu des blocages de prise en charge médicale de certaines personnes parce que euh, l'hôpital où ils se dirigeaient n'était pas assez informé et formé que euh, sur le fait que L'accès aux soins est euh, obligatoire à tout le monde, quel que soit son statut. Euh, y a, on, on a aussi des personnes qui sont prises en otage aujourd'hui par des hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures et qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. On a eu des femmes qui ne pouvaient pas, euh, dont les bébés étaient euh, hospitalisés et qui ne pouvaient pas euh, aller les voir ni les allaiter parce que la facture de l'hôpital n'est pas payée. Donc, euh, Pareil pour la scolarisation des enfants. C'est vrai qu'on euh, a quand même un cadre légal, protecteur, inclusif, qui ne fait pas de différence entre enfants tunisiens et enfants migrants. Euh, C'est vrai que l'accès à la scolarisation il est gratuit pour tout le monde. Après, quand on regarde euh, le prix à payer pour la fourniture scolaire, euh, pour euh, des programmes d'aide à la scolarisation, pour des enfants qui doivent être scolarisés dans un système qui n'est pas du tout adapté à leurs besoins, tout ça, euh, ça dénote d'aucune politique de prise en charge spécifique pour certaines personnes. Parlons justement de l'accès à, la, à la santé, c'est un peu votre, votre, votre sujet. Euh, par rapport justement à l'accès la, aux soins, l'accès aux structures de, de santé et à la crise du Covid, parce que la crise du Covid, a, justement, c'était un cadre exceptionnel dans lequel on a vu de, de nouvelles pratiques, justement. Qu'est-ce que vous avez constaté au niveau, parce qu'on vous lit aussi dans le, dans le magazine de, de, de Nawet, vous parliez par exemple dans le Covid de refus de soigner des de, de personnes subsahariennes, comme l'a souligné Chérif, a aussi des, des prises en otage entre guillemets pour, pour, des, pour des, des impayés. Comment vous jugez justement l'accès aux soins des personnes subsahariennes en Tunisie aujourd'hui bon, L'accès aux soins en Tunisie actuelle est déjà précaire pour commencer. Euh, même avec la sécurité sociale pour euh, les Tunisiens, on la qualifie d'une santé en état d'effondrement et un secteur de santé euh, totalement, euh, bon, je ne vais pas dire totalement effondré, mais euh, en cours d'effondrement. C'est ça. Pour la, euh, la, la population migrante, ou les groupes migrants ici en Tunisie, surtout la population subsaharienne, le fait de ne pas... Il euh, y, y a plusieurs euh, barrières qui se posent pour accéder, pour connaître même la structure où elle est. Euh, la, la barrière de langue qui, euh, qui qui, à, la, à chaque fois qu'on a, qu a, qu a, qu a qu fait une interview ou on est en, en, dans un entretien ou dans les centres qu'on appuie, les centres de, de, de prise en charge ou de, de soins de santé, toujours c'est le premier argument. Comme s'il n'y a pas un minimum d'efforts fournis parce que quand on dit qu'il euh, y a une barrière de langue alors que les études euh, universitaires de personnel soignant ou à la limite il y a un minimum d'informations en français qui peut passer, le fait que l'espace public est principalement en arabe, euh, surtout pour les, les, euh, dans, dans les hôpitaux et tout ça, ça, ça crée une barrière même pour accéder à l'information. Et après, il y a l'accès à la structure de soins. Qui est, euh, qui est tributaire à la personne qui, qui fournit ce, cet accès. La première personne, l'agent de sécurité, jusqu'au médecin, ou euh, l'infirmier ou l'aide-soignant. Et là, euh, tout dépend de leur compréhension de cet accès ou l'accès au droit, de, droit à la santé. Euh, parfois, il y a une... Surtout dans les hôpitaux... Par exemple, le monde là où on voit de plus en plus des, des, des cadres de convention, coopération avec les, les organisations de la société civile. Et donc, c'est plus ou moins, il y a une certaine sensibilité que euh, l'accès aux soins doit être garanti ou les associations elles assurent un minimum de, de voucher pour, pour les situations en urgence. Mais en général, quand on parle d'un accès, tout dépend comment la personne elle est en train de... de de faire sa propre analyse de ce droit. C'est-à-dire c'est individuel, c'est les valeurs personnelles parfois, et, euh, et parfois, c'est... Parfois, c'est pas toujours parfois, c'est dominant. Euh, quand on voit qu'il y a une... Propre, euh, y a, y a, ce, par exemple, quand on parle de soins, maintenant on parle de plus en plus de soins santé sexuelle et reproductive parce qu'on sait qu'il y a une certaine stigmatisation, surtout pour la population subsaharienne jeune, pour l'accès et les stigmas de... De, de transmission, les, les, les discriminations, les racismes euh, liés à, à la transmission des IST et tout ça en Tunisie. Et donc, on les voit dans les institutions. C'est-à-dire, moi, je refuse aujourd'hui le soin. On le voit de moins en moins visible, mais on le voit toujours que voilà, mais on ne peut pas le nier. Euh, on le sait, on le, un seul cas, ça devient la majorité. Euh, et, euh, et après, il y a la question aussi d'accès aux médicaments. OK. Moi, j'ai pu accéder aux soins. J'ai pu euh, avoir un certificat. Un certificat de maladie n'est pas garanti d'un congé de, ma, de, de, de, de, de repos, euh, vu les conditions pré le précaires de travail. Aussi, l'ordonnance le, le, le, médicale. Euh, par, euh, parfois on prescrit les ordonnances. parfois on refuse à la pharmacie de remettre le médicament qui, est, qui peut être donné à titre gratuit ou à un tarif réduit. D'autres fois, c'est le fait que le médicament, surtout avec la pénurie, qu'on voit de plus en plus des médicaments ici en Tunisie, c'est cher. On, on ne trouve que les principes, on ne trouve pas la, la, la, d'autres alternatives locales et nationales. Et donc à chaque étape, il y a un obstacle qui se pose. L'obstacle majeur qu'on qu qu essaye toujours de souligner, c'est un obstacle euh, d'absence d'une volonté, volonté non seulement politique, mais au niveau pro, euh, stratégique et programmatique, de, euh, de mettre la question de la migration au niveau réelle de stratégie d'ordre de, social. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de stratégie d'accès, stratégie nationale, toujours on, ajoute, on annexe la question de la migration. Il faut qu'il y ait un effort de la société civile. Mais quand on décline ça dans les indicateurs de ces stratégies et ces plans-là, on ne retrouve plus cet indicateur. Et donc le fait que ce n'est pas une question qui est... Euh, qui est transversale et le fait que la personne qui définit ou le groupe qui définit cette stratégie nationale et stratégie sociale ne voit pas la question de la migration dans les premiers plans de définition de stratégie nous, euh, nous remettent à la case de départ de précarité et euh, à l'accès aux soins. Je veux rester juste sur le Covid et la situation du Covid. Vous qui êtes dans l'assistance justement en termes d'Asie. On a vu par exemple l'État le, le, tunisien a proposé aux migrants d'être vaccinés dans, dans le centre de Wardaya. Mais finalement, cette, cette initiative Déjà, a-t-elle trouvé le succès, le succès escompté parce qu'il y avait beaucoup de, de doutes euh, euh, au niveau des subsahariens par rapport à s'ils si, se font attraper ou par rapport à cette menace-là euh, Comment ils ont, ils ont vécu la situation du Covid qui était justement exceptionnelle à différents niveaux puisque l'activité économique a été largement stoppée, la situation sanitaire s'est dégradée de façon spectaculaire Donc Comment ça a été vécu euh, cette période Déjà, le choix de, de, de vaccination du centre Wardeya, c'est très, très intéressant. Ouais. Euh, Ward, le centre de Wardeya, pour ceux qui ne le connaissent pas, un centre très, euh, très connu. C'est un centre de rétention de migrants qui a vocation d'accueil et d'orientation. Donc... Euh, qui n'est pas muni d'un cadre légal, qui n'est pas identifié comme un centre de, de détention, mais un centre d'accueil et d'orientation. Euh, et donc, les gens qui sont euh, détenus dans un centre, euh, bien sûr, une détention arbitraire, etc., on va <coughs> passer sur euh, l'aspect euh, juridique ouais. de, de leur arrestation arbitraire, etc., donc quand on vient, les, les, les, on, on vient leur dire, on va vous, vous vacciner, sans qu'il kiné, euh, aucun accès à l'information, aucun accès à la situation. C'est quoi ce Covid C'est quoi ce vaccin C'est normal qu'ils refusent d'être vaccinés. C'est tout à fait légitime qu'ils refusent d'être vaccinés. Euh, sur euh, l'aspect général euh, des, de la répercussion du Covid, bon, bien sûr, euh, c'est une, une population qui a été très touchée économiquement déjà, parce qu'ils étaient dans l'informel, parce qu'ils travaillaient principalement euh, dans les services, parce qu'il n'y avait pas eu, euh, contrairement à d'autres personnes, leur salaire était... Euh, les, enfin, quand ils ne, ne travaillaient pas, ils ne percevaient, ne percevaient pas de salaire. C'est une population qui vit euh, à cause de la précarité euh, dans des logements euh, encombrés et donc la distanciation sociale était très difficile euh, euh, à maintenir. Et puis l'accès aussi à l'accès euh, euh, d'abord aux vaccins. Le premier blocage, c'était qu'ils euh, ne pouvaient pas s'inscrire sur la plateforme pour les gens qui ont, de, qui ont des pièces d'identité, etc. Après, pour les personnes qui n'ont pas de pièces d'identité, c'était tout un plaidoyer qui a été fait euh, auprès du ministère de la Santé. Il euh, y a aussi un programme à Azima qui a été mis en place, qui, qui est assez intéressant, qui nous a permis, suite à un, un plaidoyer, qui, pour, pour que nous, euh, acteurs euh, de prise en charge, puissions délivrer des cartes de vaccination euh, à la population migrante pour qu'elle puisse euh, se faire vacciner. Mais ça, c'est venu il y a une année à peu près ou un peu moins. Donc c'était vraiment après que les Tunisiens aient eu la première et la deuxième dose. Euh, l'accès aussi au dépistage du, du Covid qui coûte très cher, qui n'est pas pris en charge donc il y a beaucoup de personnes qui, qui étaient euh, qui contaminées mais qui ne pouvaient pas euh, diagnostiquer ça c'est euh, un impact assez euh, dévastateur ça, oui, assez dévastateur bon, le, le point positif, je, je le redis c'est qu'il y a eu quand même la mobili mobilisation d'institutions publiques principalement les mairies qui étaient vraiment d'une solidarité assez importante avec la population migrante et qui ont considéré les migrants comme citoyens de la vie et ça c'est très important c'est une première en Tunisie mais ça reste quand même tributaire du conseil municipal, de ses orientations de son engagement d'accord, euh, Mahmoud je m'adresse à vous par rapport à la, à la société civile justement au rôle de la, de la société civile nous constatons que euh, plusieurs associations communautaires se sont créées d'étudiants de, de populations ils se, se multiplient par, par nationalité ils sont assez présents euh, justement quel a été leur rôle et, et impact depuis leur création après après 2011 bon après les dates diffèrent d'associations à nous mais est-ce que ils ont un rôle d'appui aux institutions entre guillemets ONG un peu un peu un peu plus grandes comment ils participent à la solidarité donc Comment vous jugez un peu un bilan de, de, de ces associations qui existent, qui, qui est quelque chose d'assez paradoxal par rapport à ce que vous, vous, vous décriviez, d'absence de droit, d'absence de, de, de, de, de, de, de, de, de, de carte de séjour, d'absence de reconnaissance finalement. Le fait d'avoir ces associations, quel impact ils ont aujourd'hui Il y a des hauts et des bas, mais euh, ces organisations jouent un rôle très important et... Je dirais même incroyable, quand on regarde l'évolution de 2011 à maintenant, ne serait-ce que, je vais prendre l'exemple du sud, de Spax. en 2016, à ce moment je travaillais à Terre d'Asile, justement, on venait de mettre le bureau en place et on faisait de l'assistance. On ne connaissait personne. Et donc, c'est les communautés, justement, les organisations qui étaient là, qui se sont créés de façon spontanée en fait on arrive, on a des problèmes, ben, qu'est-ce qu'on fait on s'organise et on, on essaie donc de s'entraider c'est ainsi que ces organisations ont travaillé à l'époque avec d'asile, ont facilité l'accès aux soins et ça nous a aussi permis d'identifier les besoins donc il y, y, y, y a cette facilité de travail pour la protection mais aussi un nous... peu plus dans le micro okay. mais aussi au niveau du plaidoyer euh, malheureusement ce qui se passe c'est que les organisations internationales ont beaucoup de moyens enfin pas malheureusement pour ça, mais malheureusement euh, au niveau de la communication donc ce qui fait que euh, les associations euh, communautaires on va dire ça comme ça, sont invisibilisées par exemple dans ce travail euh, d'adoption de la loi sur la discrimination raciale, il y a eu des organisations de la communauté qui ont été engagées du début à la fin, il y a eu euh, euh, des marches euh, pacifiques qui ont été faites. Il y a eu notamment qui a, euh, qui a qui a fait bouger les choses. Et d'ailleurs, il faut le dire, la plupart des mobilisations citoyennes, on va dire qu'il y a eu, c'est partie des organisations de la communauté. Et elles ont fait bouger les choses. Euh, les organisations internationales font du plaidoyer auprès des institutions publiques, mais très souvent, euh, des mesures qui ont été adoptées, c'est suite à ces mobilisations citoyennes, euh, il y a eu la mort de Falikou euh, Koulibaly, un activiste ivoirien euh, qui a été assassiné en 2018. On ne sait jusque-là pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, suite à ça, euh, il y a eu une mobilisation importante. Il n'y avait jamais eu ça en Tunisie. Sfax, Tunis, euh, d'autres villes, des personnes de la communauté se sont mobilisées. C'était incroyable. Et je pense qu'à ce moment, euh, des Tunisiens se sont dit ouais, « voilà. Il y, a, il y a un nombre important. Et donc ces, ces communautés, jusque là, elles jouent un rôle très important. Pour, mal, malgré leur invisibilisation. Je, je vais continuer avec vous sur notre question par rapport à... Justement, on décrit une situation assez précaire, assez préoccupante et inquiétante des migrants subsahariens en Tunisie. Quelle est la position de, des pays d'origine, finalement Puisqu'on parle de... On connaît... Qui, qui, tout le monde sait qu'il y a des discriminations, des cas de traite, mais, mais on a l'impression que les pays comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays ben, ne sont jamais là pour, des, pour, pour ne serait-ce que dire que c'est un scandale qui est en train de se passer par rapport à leurs ressortissants. Comment vous expliquez ce silence euh, et, et justement cette absence euh, C'est une question collégiale, hein, par ailleurs. Hein, euh, donc, euh... Bon, on n'a pas d'ambassade guinéenne, donc je peux bien parler de ça sans problème. <rire> euh, ici, on n'a pas d'ambassade. Euh, quel rôle, en fait, les ambassades jouent euh, dans cette euh, situation difficile que vivent les personnes migrantes Certainement, euh, elles sont amenées à faire des choses, mais qui ne sont pas aussi importantes et impactantes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Il n'y a rien, en fait, qui est fait. Il n'y a rien. Euh, que ce soit quand euh, une personne... Euh, je ne sais pas, il n'y a rien, je ne vais rien. Parce qu'en parce que, en fait, je posais cette question-là parce qu'on a entendu parler à un moment donné, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, de, euh, de personnel qui soit officiel, qui participe euh, à un moment donné à des réseaux que, euh, qui ne sont pas très recommandables, entre guillemets. Voilà, D'un côté, il y a une absence officielle totale, mais de l'autre côté, il n'y a aucune assistance sur, sur le terrain qui serait même au niveau même primaire de se dire moi je suis dans un pays étranger la première chose c'est que je cherche où est mon ambassade finalement et finalement c'est ça qui pose question c'est que ces, ces pays-là on a l'impression que qu'ils n'existent pas pour pour pour leur pour leurs ressortissants à, à, à un niveau à niveau euh, politique. Je, on va passer justement à, à ce qui se passe euh, aujourd'hui et on va tous constater que depuis le, le 25 juillet, il y a eu un changement assez massif en Tunisie au niveau euh, de, de la gouvernance et au niveau euh, politique. Est-ce que ce changement-là s'est accompagné d'un changement de positionnement sur la question des, des, des migrants subsahariens Je commence par. Euh, par... Euh, rapidement sur les ambassades, elles sont complètement démissionnaires. Tout simplement. Euh, même au niveau du plaidoyer, parce que nous, on, on a essayé de solliciter quand même certaines ambassades pour qu'au moins, on sait que peut-être que leurs moyens ne sont pas financiers, en tous les cas, ne sont pas assez euh, importants pour qu'ils puissent assister euh, leurs ressortissants, mais au moins qu'ils nous appuient dans notre plaidoyer au niveau du gouvernement, etc. Mais c'est l'absence totale. Euh, les changements à partir du 25 juillet, bon, en tous les cas pour nous, euh, ça devient un peu difficile d'avoir des interlocuteurs qui réagissent euh, qui réagissent à nos demandes, euh, notamment d'avoir, enfin, le turnover déjà, il est catastrophique parce qu'on commence à tisser des liens avec certaines directions, avec certaines personnes, euh, certains décideurs ont fait un grand travail de sensibilisation, de plaidoyer, et au moment où on essaye d'aboutir à quelque chose, il y a un changement, et donc on doit refaire tout le travail euh, du début. Euh, après, depuis le 25 juillet, les gens n'osent plus prendre des décisions. Et ça, euh, je pense qu'on qu l'a tous vécu, à, toutes les, à tous les niveaux, euh, quelle que soit la thématique euh, sur laquelle on travaille, les gens sont réticents euh, pour avancer, pour, pour avoir des discussions. On peut, on peut les solliciter, on peut parfois avoir des rendez-vous, mais pour qu'on puisse sortir avec un engagement, c'est quasi impossible. Euh, il y a aussi le fait que euh, le portefeuille de la migration a changé de ministère. Et ça, je pense c'est une position aussi politique. Donc, il était au, au, dans le portefeuille du, mini, du ministère des Affaires sociales. Et là, euh, il est euh, au ministère des Affaires étrangères. Un ministère on, enfin, on le sait tous, très, très opaque, très protocolaire exactement, très bureaucratique. Et du coup... On a quand même euh, du plus mal, de euh, plus de rigidité, on a du mal à avoir un interlocuteur euh, sur la migration. D'accord. Euh, même constat, ouais, fait. Oui, la question que absence de réponse et absence d'engagement, et surtout, il y a un certain recul sur euh, certains engagements. Euh, on a vu euh, hier ou avant-hier le rapport, euh, le draft des recommandations que la Tunisie a acceptées ou non pour son examen actuel. Et on a vu sur les questions de migration que toutes les recommandations ont été notées, simplement notées, et simplement soulignées. Euh, pour la question de recul, même au niveau de la dénomination, on, a eu, euh, on travaille beaucoup euh, au fond des Nations Unies pour la population sur la, avec l'institutionnel. Et on voit qu'il y a une certaine. Euh, avant, il y, avait, il y avait une certaine sensibilité d'un de, de, personnel qui a travaillé sur la question avec organ, les organisations de la société civile, les organisations internationales sur la question de migration. Et là, on voit que euh, maintenant, on, même si cette personne elle est toujours là, elle est incapable de faire passer ou faire avancer le dossier. Euh, ça, c'est pas pas juste pour les questions de migration, pour toutes les questions sur lesquelles la Tunisie ne veut pas se prononcer euh, actuellement. Un autre constat, que la question de migration, elle est, euh, on en parle, avant on en parlait d'un point de vue politique, d'un point de vue euh, programme national, ou d'un point de vue social aussi, et, euh, et répercussions, et là, comme si on essaye de... Euh, même au niveau des journaux, même au niveau de, de, de news des news, oui, on, on ne voit plus la question comme avant positionnée, comme plusieurs autres questions liées aux droits humains, aux droits à la mobilité, aux droits des femmes et tout ça, on les voit plus au franc et comme si même cette euh, timidité qui, qui est devenue contagieuse au sein des institutions publiques, elle se transmet même au paysage euh, médiatique. Euh, la question d'invisibilisation même de, de profil et des, des, des activités, parce que beaucoup de choses passent en ce moment sur les questions de migration en, en, en tant que mouvement. On voit des, des études, qui sont, même les études qui ne témoignaient qu'un état, qui ne faisaient que de l'observation, elle, il n'y a plus cette, cette euh, médiatisation ou cet euh, engagement institutionnel derrière. Euh, tout est. Moi, j'assume ça en tant que WFA plutôt oui. que. En tant on qu en est qu là pour assumer. On oui. Pas de euh, <rire> la question de migration, elle est devenue euh, comme si un, un, un, un des casiers à ne plus toucher, même euh, même en discussion en, en, en off, même pour les questions les plus simples, la recherche. Moi, je, je jamais pensé qu'en Tunisie, on peut toucher à ça. C'est la question de recherche. Pour moi, c'était consacré. Là, on voit que même sur ça, le terme a utilisé, on utilisait à un moment donné la question de, le terme migration mixte. Et maintenant, j'ai écouté le mot immigré. J'ai entendu parler le mot immigré, je pense, trois fois la semaine dernière. Et pour dire qu'on revient même sur des constats, sur des choses qu'on n'a jamais vu reculer auparavant. Mais j'espère que c'est juste un passage, comme toute autre chose. Merci beaucoup. C'est le moment de passer aux questions. Qui veut poser une question Donc c'est à la main levée et vous vous présentez ici. Il y a un micro. Soyez pas timide. le sujet est passionnant, on le sait tous. Euh, vous pouvez, après le débat, avoir le, le nouveau magazine, il est juste là et euh, retrouver le débat euh, en replay pour ceux qui, qui veulent le revoir ou, ou le proposer à d'autres. Donc on ouvre la, la porte aux questions, euh, si vous avez des questions c'est le moment. Est-ce qu'on a tout dit <rire> réellement <rire> Moi j'ai 4-5 autres questions mais, mais j'aimerais que vous... Ah voilà, on a euh, deux volontaires déjà. Euh, vous pouvez poser la question en n'importe quelle langue si ce n'est pas en français on peut la traduire il n'y a pas de problème si vous pouvez vous présenter aussi maintenant ça va okay, merci beaucoup pour ce débat très intéressant moi je suis euh, Vanessa je, je travaille pour euh, un projet ici en euh, allemand et euh, moi je serais intéressée dans la société civile on a nommé déjà qu'il qu y avait beaucoup de luttes de la société civile pour euh, la loi 50 et euh, je m'intéresserai s'il y a des, des, des, des alliances entre la société civile tunisienne et la société civile euh, des, des migrants communautaires comme on a dit, merci une autre question Oui, bonjour. Kaïs Lachal de la société civile de Marsa. Donc, j'ai été témoin à la période euh, du Covid euh, à l'appel euh, pour les citoyens et notamment pour aider euh, nos confrères euh, subsériens. Donc, en fait, euh, j'ai une question par rapport à le laisser aller euh, par rapport au travail euh, dans les zones euh, urbaines. Et par contre, on sent bien. Une, euh, un comportement totalement différent dans les zones rurales, je ne sais pas pourquoi, notamment dans l'agriculture, malgré le besoin énorme euh, à la, euh, aux employés euh, à l'agriculture. Donc comme si euh, c'est un sujet beaucoup plus délicat à affronter par rapport à une population rurale qu'une qu population euh, euh, urbaine. La deuxième euh, question, c'est pas une question en fait, mais c'est un, un témoignage. Euh, euh, une fois, j'ai passé en euh, euh, un, un offre une discussion avec un, un, un responsable. Euh, je disais en 2012 pourquoi la Tunisie elle se comporte avec euh, nos, nos frères euh, subsahariens de cette façon. Son, son Il m'a dit un mot il m'a il dit on laisse euh, euh, euh, le peuple tunisien se euh, naturaliser avec la situation donc on laisse un peu du temps donc et c'est après un, un moment euh, une dizaine d'années, dix ans je, je, je, je fais recours toujours à ce, à, ce, à ce message là parce que je le sens comme si euh, euh, en Tunisie c'est laisser le peuple pour admettre que c'est un fait que nous sommes là avec nos frères. Il faut euh, un jour les accepter et penser même à, à les natu naturaliser. C'est ça. Merci. Une autre question. Ah, juste, le bon, je, je me présente, Émile. Donc, je suis de la société de l'association Genius Generation et avec mon ami Hussein de Semelle d'Afrique. Donc dans ce contexte, on a parlé beaucoup de les problèmes et tout. Alors ma question, elle est très simple. Quelles sont les solutions pour tout ce ce phénomène Par exemple parce que déjà avec mes amis. De Camerounais ou Côte d'Ivoire on a beaucoup de disons des petits success stories qui sont euh, à, en Tunis, à, à Tunisie euh, déjà ils, sont, ils ont ouvert euh, des, euh, des, soci des, des sociétés des entreprises et donc je me suis dit pourquoi pas passer par ce chemin de, de tout ce qui est entrepreneuriat, euh, création de valeur, création d'entreprise. Donc ça, c'est parmi les solutions. Je voulais savoir euh, quelles sont les solutions proposées par euh, le, tout ce qui est la société civile, Terre d'asile, euh, les Nations Unies, qui ont des, des gros budgets. Euh, quels, voilà, donc euh, c'est ça la question. Voilà. Merci. Une autre question Deux questions. Trois questions. Trois questions. عسلمة نسكولم، نعرف بروحي، عبد القادر طالبة بحث إيكولوجيا تطورية في كلية العلوم بتونس في بريد الكورونا شفنا برش معناها من الطلب الدوليين اللي قرأوا معنا وقت تسكرت البلاد، الأولياء متاحهم ونجموش يبعثون لهم فلوس ومساعدات وكل وزاد حتى نحن معناه رجعنا البلايس متاعنا والكل كانت فما مبادرات فردية من لساذة متاعنا ونحن كطلبة وحاولنا معناها كالكسواة بالماكلة وإلا بالفلوس وخاصة فما برشة اللي يكرون لهم في الديار ما كانتش فما معاملة إنسانية لهم سؤالي اللي هنا هل أنا بعد الثورة معناها الممارسات العنصرية هذه بنت وإلا من الأول كانت موجودة ما كناش نسمعوا بها وإلا كان فما قانون ردعي خلى معناها قبل الثورة كان موجود وبعد الثورة نعرشت ليشها ولا حاجة كمان هيك وسؤالي الثاني كانت فما مبادرات معناها فردية وإلا من مجموعات من الطلبة أن يكون فما بيروء خاص بالطلبة الدوليين فقط je vous remercie de طلب de votre question. Je vous de votre question. Vous avez fait un peu de temps Juste, question maintenant. Si vous pouvez vous lever vous approcher du micro. Bonsoir à tous. Okay. Merci beaucoup. Euh, déjà, je tenais à remercier les panélistes pour ce débat très enrichissant et pour toutes les informations que vous avez pu fournir. Bon, moi, ma question, ça concerne beaucoup plus la loi sur la discrimination raciale. Vraiment, je pense que c'était l'un des plus grands combats que la société civile a pu mener en Tunisie, pour qu'on y arrive là. Et c'est quelque chose qui, à mon, à mon nom de ma vie, la Tunisie s'est plutôt réjouie d'être l'un des premiers pays du Maghreb à avoir adopté ces lois-là. On peut, on peut remarquer déjà que le, euh, le discours était orienté ailleurs. Et dans la pratique, ce n'est pas le cas. En Tunisie, il y a toujours beaucoup de racisme. La montée du racisme est toujours croissante. Et c'est même la première cause pour laquelle beaucoup d'étudiants ne viennent plus en Tunisie. C'est un vrai problème. Et même quand on s'en va au ministère, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Tantôt le ministère de l'Enseignement supérieur veut qu'il y ait plus d'étudiants. Mais le ministère de l'intérieur fait autre chose. On ne sait même pas si en Tunisie, les ministères sont en accord. C'est une vraie question qu'on devait se dire. Qu'est-ce qui se passe et à cause de cela, on a moins de la moitié des étudiants qui viennent. Et l'année prochaine, ne serez pas surpris, il y en encore moins. Parce que les nouvelles décisions ont changé. À partir de 2022, actuellement, flacat de séjour, euh, il ont ajouté une documentation, il faudrait maintenant présenter même les diplômes jusqu'au bac pour flacat de séjour. Oh, avant, il faudrait seulement ton inscription. Mais actuellement, il faut montrer ton bac pour montrer que tu es vraiment étudiant. Face à toutes ces mesures qui viennent, est-ce qu'il y aura les gens qui vont venir Mais là, c'est une autre question. Mais la ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette loi entre en vigueur Parce qu'en Tunisie, vous pouvez être victime de discrimination de la part de votre bailleur, de vos voisins, n'importe qui. Et ça passe crème. Lui, au grand Max, il sera blâmé au poste de police. Mais après, ça va passer. Mais vous, dans tout ça, vous serez blessé. Vous serez abusé. Et après, vous avez décidé de ne plus venir en Tunisie. Vous avez saboté l'image de la Tunisie. Et je pense que non. La Tunisie n'est pas un pays qui mérite cela. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'assentue sur la bureaucratie pour réussir à savoir ce qui ne va pas, et à toucher les éléments qu'il faudrait pour que ça change. Merci. Merci. Une autre question, ah, juste à côté de vous, droite. Bonsoir. Ça semble bien compliqué. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Maggie, je suis consultante. Donc voilà, je viens d'arriver en Tunisie, donc je ne connais pas très bien, donc je vous remercie infiniment pour vos apports euh, et pour vos analyses alors moi je dirais j'ai 250 questions donc je pense qu'on n'aura pas le temps mais je vais essayer de, de, de limiter euh, déjà sur la question de l'organisation des communautés donc vous parlez déjà de, de différents types de communautés donc il y a des langues il y a la question de la langue, hein, les francophones maintenant les anglophones qui sont récemment qui viennent récemment d'entrer euh, dans le pays donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils s'organisent vous parlez d'une organisation qui semblerait se être structurée est-ce qu'on a des Galia donc est-ce qu'on est, euh, est dans des organisations des associations qui sont organisées qui sont structurées, qui sont formalisées et, et est-ce que ceci explique aussi la question de la visibilité la wakbar euh, je continue ou je... Oui, oui, vous je continuer. Bon, oui. Je continue. Très bien. Donc, donc est-ce que ça aussi, ça a contribué à la visibilisation, comme, comme dont, tu, dont tu parlais, je te tutoie, Mahmoud euh, euh, Est-ce que la visibilité est simplement dans les rues Mais est-ce qu'elle est aussi euh, le résultat d'une certaine politique auprès de... Enfin, de, qui vient, qui vient de, de ces personnes qui ont hein, immigré. Euh, de l'autre côté, vous avez assez peu parlé, bon, euh, de des politiques effectivement étrangères, euh, européennes, sur ces questions-là, hein. comment elles, elles ont changé, comment ceci a impacté notamment l'avenue ou pas l'avenue, quels sont les types d'interventions qui sont aujourd'hui financées qui n'en étaient pas avant, ou comment est-ce qu'on perçoit également cette, euh, enfin, ces mouvements-là. Hein euh, donc ça c'est une chose après sur la question de la migration moi, moi forcément je, la question genrée m'intéresse hein, au stade à Wafa. Euh, on voit en Libye on a une migration massivement masculine ici est-ce qu'il s'agit d'une migration masculine, euh, massivement féminine ou pas on voit aussi que la c'est une, une, une immigration qui est extrêmement scolarisée, on, on, on, comme vous le disiez, hein, donc pas que des étudiants, mais euh, des personnes qui ont fini les études dans leur pays. Donc, il s'agit des pays d'origine qui ont perdu beaucoup de choses, hein, qui ont perdu quand même, qui ont formé des personnes jusqu'à la fin. Et on voit des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui euh, vont, comme on disait, hein, être fait là, hein, qui vont travailler de, quand même dans, dans, voilà, dans, des, dans des domaines qui ne sont pas du tout leur, leur, leur spécialité. Donc, donc donc voilà, il donc y, y a aussi c est, c est cette question-là de comment ces personnes-là se, se, se, se retrouvent ici, dans un pays, alors qu'ils sont surqualifiés pour des, pour, pour des postes qui ne correspondent pas du tout à leur, à leur niveau de qualification. Comment, comment bon, J'ai d'autres questions, mais je vais m'arrêter là, je crois, je comprends bien. Merci oui, une beaucoup. Une autre question, merci. Dernière question. On va passer... Euh, allez, on va les diviser excusez-moi mais je ne parle pas français, je et je liberté ويسنت أستطيع الى الباب بون كلهم عندهم انبروجي ميقراتوار باش يمشيوا للذفة الأخرى في أغلبهم على الأقل عندهم انبروجي ميقراتوار باش يمشيوا للذفة الأخرى وماناجموش يمشيوا شوية قعدوا لهني طيب المشكلة مش, مش فينا نحنا بون فينا نحنا نحن بار أما أما بالنسبة للناس اللي مسكر عليهم الحدود وما هاش مخليتهم يمشيوا غادي ما هاش مخليتهم Jus l'umanè, d'accord, je ne vais pas faire de choses, je ne vais pas faire de choses, je ne vais pas faire de choses, je ne vais pas faire de choses, je ne de je ne pas de je ne pas de je pas de je de ما نحكيوش برشا على السيتوياسيون نتاعهم في تونس البريكاريتي و در شنو الحكايه هذيك كي كان بورتون بيان سور اما برينسيبالمون يلزمنا نقولوا انه فما مشكله ف متاع ليبرتي دي سيركيلاسيون و غادي نشوفوا انه الميديتراني اللي هو لا سيميتير لا بلي grand او مونت نسبه من الناس اللي لكادافر اللي موجود اللي لكلا الحوت je en suis fait un homme de subsaharien, je suis un femmes de l'Ibé, un homme de la Palestine, et je suis un homme principalement, et je suis un C'est tout simplement. Merci. Et le micro, juste pour répondre aux questions. Désolé, euh, on a plusieurs sujets. Euh, J'en ai noté plusieurs. Vous aussi, vous avez noté plusieurs. Je euh, vais peut-être chercher, si tu veux, euh, le micro. À la SOL, va Je vais essayer de répondre. Donc euh, Vanessa, euh, il oui, y, y a une collaboration assez étroite entre les associations communautaires, qu'on appelle communautaires, et la société civile tunisienne. Euh, qu'elles soient euh, organisées ou pas, euh, les associations communautaires, euh, enfin, organisées elles le sont, mais est-ce qu'elles euh, sont légalement créées ou pas donc, on a des synergies. Nous, on travaille énormément avec ces associations-là. Euh, on a des relais migration. C'est des personnes qui sont leaders euh, dans leur communauté, qui sont accompagnées par terre d'asile, qui sont formées, euh, auxquelles on essaye de donner quelques moyens pour mener des actions dans leur, euh, dans leur communauté. Donc, oui, il y a une, une très grande collaboration. D'ailleurs, nous, on a à peu près 60 de, de nos publics qui vient chez nous de bouche à oreille. Donc c'est l'information qui se transmet au sein de la communauté. Comme l'a dit aussi Mahmoud, il contribue énormément à faire du plaidoyer. On s'adresse à eux pour aussi dessiner un peu nos stratégies d'action et de plaidoyer. Euh mais je n'ai pas bien compris euh, votre. Euh, Peut-être c'était plus. Euh, Est-ce que femme a un décalage Ou c'est une question collégiale. Est-ce qu'il y a un décalage entre euh, être subsaharien dans une grande ville ou dans une zone rurale au niveau de. Euh, de chance d'accès aux droits Dans les grandes villes, il y a plus d'opportunités de travail. Donc on, on va trouver euh, plus de personnes qui sont là. C'est tout à fait normal. C est, c est un peu, ça s'applique aussi aux, aux Tunisiens qui se déplacent euh, en interne. Après, oui, l'agriculture, c'est un secteur très, euh, euh, qui emploie beaucoup de, de, de populations étrangères. Donc, vous voulait dire qu'il y a plus de rigidité au niveau dans les zones rurales, dans le comportement avec euh, la population migrante. Il y a peut-être moins de sensibilisation qui se fait, peut-être, je ne sais pas. Euh, ils sont peut-être plus visibles, ou peut-être il y a plus de moyens, parce qu'il y a moins de population aussi à contrôler. Donc, euh, alors que dans les grandes villes, il y a, je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'ai pas de. Réponse, Je passe à Mahmoud que... par rapport à peut-être la question de après la loi, la loi de 2018. Bah, qu'est-ce qu'il faut en fait de plus pour que pour que cette loi prenne effet dans la réalité Et puis par rapport, on se demandait tout à l'heure qu'est-ce qui avait changé depuis 25 25 juillet par rapport à, aux procédures pour les étudiants auxquels on demande aujourd'hui davantage de de justificatifs pour pour pouvoir accéder. À Accéder aux, aux, aux études. Euh, Christian l'a dit. En fait, il y a euh, une, des dans le micro. Il y, y, y a une contradiction entre la politique sécuritaire tunisienne et la politique des affaires étrangères euh, tunisiennes. À partir de 2015, euh, la Tunisie a commencé à desservir plein de pays d'Afrique de l'Ouest, et elle a aussi Elle a aussi euh, Annuler des visas pour certains pays euh, d'Afrique, de l'Ouest et centrale. Tout ça dans le but de permettre cette migration estudiantile, mais aussi pour que les hommes d'affaires tunisiennes puissent pénétrer le marché euh, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et à côté, vous voyez des politiques rigides sécuritaires. Et donc, euh, évidemment, voilà, il y a deux visions différentes. Au niveau des communautés, elles sont auto-organisées. Elles n'arrivent pas à se créer légalement parce qu'on leur exige des cartes de séjour au niveau de la présidence et de la trésorerie. Pour des personnes qui travaillent ici et qui ont des restrictions au niveau de l'accès au séjour, impossible de faire connaître son association officiellement. Est-ce qu'il y a des recommandations Il y en a tellement. La première, déjà, c'est d'écouter les centres d'études. Le centre de veille économique et stratégique a publié une étude il y a des années en mettant en avant que rien que dans le, poste, euh, rien que dans le secteur de l'agriculture, il y a 100 000 postes à pourvoir et inviter le gouvernement à faire recours à la main d'oeuvre étrangère. Elle n'a pas été écoutée. Euh, il y a l'Institut arabe des chefs d'entreprise qui a, a publié euh, tous les secteurs où il y a un besoin de main d'oeuvre. De Elle demande à faire recours euh, à la main d'oeuvre étrangère. Elle n'est toujours pas écoutée. Euh, au niveau des organisations, ce qu'on peut faire essentiellement, c'est du plaidoyer, de l'influence auprès des décideurs, pour qu'elles se rendent compte euh, des enjeux économiques, même, finalement. C'est-à-dire que quand on va parler de droits humains, elles n'écoutent pas, les personnes de, du gouvernement n'écoutent pas. Et donc, moi, je pense que dans un futur proche, il faut allier droits humains et, droits, euh, et intérêts économiques, malheureusement, dans les contextes actuels. En fait, si tu as des questions les, que tu as notées. Euh, oui. Euh, en fait, pour revenir à la question de racisme, là, je ne sais pas si ça marche. Ça oui. marche. Euh, la question euh, par rapport à la pratique, entre, la différence entre la... la la loi et la pratique. Euh, pourquoi on n'arrive euh, pas toujours à implémenter euh, la loi contre les discriminations raciales malgré des années de, depuis son, son adoption et, et je pense le fait qu'on qu euh, qu voit toujours des pratiques normalisées dans le paysage médiatique, le fait que cette question n'est pas abordée dans les, les curricula scolaires, euh, le fait qu'on n'en parle pas, euh, qu'on qu qu'on caresse, même dans les feuilletants tunisiens et, et même dans les séries tunisiennes, on n'aborde pas la question de, de migration ouvertement, c'est toujours la migration des Tunisiens à l'étranger, plutôt que... Euh, c'est invisible, la, la, la, la personne migrante euh, d'origine subsaharienne en Tunisie... Même en, en termes euh, d'image, oui, invisible. Euh, parts, est la Invisible. D'autre part, c'est la notion de, des solutions. Oui, euh, on aimerait bien vraiment avoir des solutions qui durent. Euh, pour la question de micro-entreprises, des, euh, des solutions d'entrepreneurs ou de nouvelles entreprises, euh, il y a deux échelles. Il y a la, la grande échelle macro sur laquelle on veut agir, c'est-à-dire qui permet de voir le, le, le changement réellement. Et c'est à travers le plaidoyer, non seulement le plaidoyer un à, à niveau national, il y a un autre plaidoyer qui est, qui est en train d'être mené et qui est devenu de plus en plus difficile avec la, la montée d'un discours nationaliste conservateur euh, dans les, les pays euh, euh, de l'autre rive de la Méditerranée. Et donc euh, ça, ça pose encore des... Euh, encore des restrictions sur le mouvement et le droit à la, à, à la mobilité, mais aussi euh, euh, au niveau national, on sait très bien que euh, même avec tous les rapports sur le besoin pour investir dans les petites entreprises, dans les, les, les nouvelles euh, Industrie émergente, surtout en Tunisie, on voit le, que le cadre juridique n'est pas en train euh, d'évoluer ou suivre les restrictions sur l'accès au financement. Donc, n'en parlons pas pour ceux qui disposent d'un minimum de garantie euh, vu leur nationalité tunisienne, euh, alors que pour la, la, les personnes migrantes, c'est toujours ça. Il y a... Une, toute une procédure, il comme s'il y a, y a deux, deux chemins à faire, un chemin pour, euh, à parcourir par les Tunisiens, un autre chemin à parcourir par les personnes migrantes dans, tout, euh, dans toutes les étapes. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui, de, qui peut être souligné par l'absence de, de tout type d'harmonisation, de coordination entre les secteurs. Il y a, il y a un certain conflit entre, pas conflit, mais manque de coordination entre secteurs et même entre le niveau de vitesse entre les deux euh, par exemple le moment de la société oui bah, c'est pas le même c'est pas la question de même discours mais il y a un souci sécuritaire il y a un souci social il y a un souci euh, qui est politique et il n'y a pas et la question n'est jamais abordée d'une manière collégiale, globale, fait, voilà, global qui fait réunir tout le monde. Pour la question de la, de la, la, la migration et des, des tendances de euh, migration euh, subsaharienne vers la Tunisie ou... Oui, on parle de féminisation dans, dans le sens qu'on voit de plus en plus de femmes et des femmes qui voyagent seules. Et ça, c'est un constat mondial et global pour toutes les migrations. Je pense que depuis quelques depuis plus d'une décennie, on, on parle on parle de féminisation de la migration et on parle de aussi de cette de ce parcours migratoire qui, qui, de, qui devient parsemé et de, de stéréotypes de genre, de violences, et, et, et comme si le... La femme qui choisit, de, de, euh, on l'a vu dans, j'ai ramené quelques copies, les, dans, voilà l'étude, bon, euh, voilà les violences qui migrent avec les femmes. On voit que ça, ça fait partie de, de de leur parcours, que les violences n'ont jamais cessé, de, c'est parfois le motif de départ. Euh, violence économiques, ou violences euh, conjugales, ou violences euh, euh, ethniques, et euh, par la suite, euh, elle continue en Tunisie. Et même si y a certaines femmes qui ont déclaré dans cette étude qu'elles choisissent la Tunisie pour y résider mais elles finissent par euh, vouloir quitter parce que, et, et ici je, je cite entre guillemets une des citations, la Tunisie pour certaines femmes euh, d'origine subsaharienne c'est une présence à ciel ouvert et ça a été dit euh, non, non pas une seule fois dans cette étude mais à plusieurs reprises. Merci beaucoup euh, à vous trois, euh, Oefe Taoué, des coordinatrices de projet au fond des Nations Unies pour la Population. Il y a le rapport UNFPA qui est là, en libre service. Vous pouvez, pouvez le consulter. Shri euh, Fariyeh est directrice de Terre d'Asile Tunisie. Vous avez un guide aussi qui est, qui est là, disponible, aussi, que vous pouvez euh, découvrir. Et euh, Mahmoud Kaba, chargé de projet régional migration à Euromètre droit. Merci beaucoup, tous les trois, d'être venus. Merci à vous, public d'être venus, ceux qui nous regardaient sur, sur Facebook. A très bientôt pour d'autres débats. Vous pouvez découvrir le nouveau magazine de, de Nowet qui est, qui est juste là et à très bientôt pour d'autres débats. Merci à tous.